Attention on va prendre ça Salut tout le monde c'est et aujourd'hui on va aller sur Jailbreak qui est aussi un jeu sur Roblox Et du coup let's go on va commencer ça tout de suite c'est parti Bref voilà on est sur Roblox Enfin on est sur Jailbreak plus précisément hein, voilà Jailbreak qui veut dire évasion de prison c'est traduit en français hein. bref voilà Du coup en fait pour nous faciliter quelque chose pour nous faciliter la sortie et plus pour qu'on puisse aller à la banque on va déjà prendre un autre compte qui est déjà connecté donc je vois pas, waouh Donc il y a quelqu'un qui avait justement arrivé là maintenant Donc il va apparaître juste devant moi Du coup, ici, 3, 2, 1 Je suis là, voilà Du coup, ce petit mec, c'est un autre compte en fait <rire> Je l'ai connecté pour qu'il me donne la carte Bien gentiment, et après on va le buter Parce que faudra cacher les preuves, hein, voilà Du coup, on va lui voler un petit donut Allez, il veut pas me donner de donut Non, je pense pas qu'il a envie Ah par contre, il va donner un pistolet et Le pistolet, il va être utile, pourquoi Pour lui casser sa petite tête sa petite tête là où il sourit et tout. Il est tout content. Mais je sais pas qu'il va mourir dans deux secondes. Allez, on va compter tout, tout ensemble. Un, deux, voilà. Bah, il est mort dans deux secondes. <rire> Bref, voilà. Miskin, uh, pièce ouais, Et en plus le corps, il a disparu automatiquement. Du coup, ça cache les preuves direct. Voilà, c'est cool. <rire> du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre un shotgun, un pistolet. Bon, le pistolet, on l'a déjà. Donc, maintenant, on va s'échapper par là-bas. Allez. On saute sur la voiture, et maintenant on prend la moto, la moto qui coûte plutôt cher, c'est la moto des policiers, une moto avec un moteur très rapide, <rire> voilà quoi. Bref, ce qu'on va faire c'est prendre un petit donut, voilà, on a pris un donut, et on va le comprioler Allez, donne-moi tout ton argent, et plus vite que ça, sinon je te tire dessus. C'est bon, il m'a donné 1500$ dollars maintenant, on peut se casser, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de policiers qui viennent chez nous. En gros, c'est la ville des méchants. <rire> La ville des braqueurs. Du coup c'est bon, on a fait apparaître notre petite Tesla roaster et on a équipé une soucoupe volante Et ouais. Parce que je suis niveau 50. Oui, j'ai atteint le niveau 50 il y a quelques temps quand même. Et du coup, quand on est niveau 50, on débloque cette soucoupe volante Bon, être niveau 50, je ne vais pas vous mentir, c'est plutôt difficile. Et vous pouvez voir aussi en haut à droite que j'ai 933 102 dollars. En même temps, quand on braque beaucoup de banques, quand on braque des bijouteries et tout, c'est ce qui se passe. <rire> bon bref, voilà. Du coup on va braquer la banque. Allez, let's go. Oh, il y a deux autres collègues qui arrivent! Allez, ça va vous? J'ai un jetpack et tout là, magnifique! Oh, il s'est caché derrière le sac! Moi aussi, je me cache Comme ça, c'est bien. Il tire sur le cul, lui! D'accord, il tire sur l'argent! Euh, je pense qu'il aime pas l'argent parce que. Parce que. En fait, je sais pas! Hein. <rire> je sais pas ce qui se passe bah, donc, on va se caser d'ici. On a récolté nos 5000 dollars euh, alors qu'on est juste resté sur place en fait. Ouais, on reste sur place et on récolte de l'argent. Oh, c'est qui lui Il y a un policier. Oh, le Uzi, il est tellement fort. Oh, j'ai déglingué avec le Uzi. <rire> on va prendre le petit sniper parce que en fait. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vais vous montrer tout ça. Et avec cette mise à jour, en fait, il y a des petites armes cachées dans le musée et dans la banque. Allez, let's go. Le musée, il est juste en haut de la montagne là-bas. Du coup, c'est parti. Oh, le petit salto là. là, là, là. Bref, maintenant. Allez, sans plus tarder, on va aller au musée. Voilà, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant là, un million de dollars, je vais acheter la moto du futur. Oui, parce qu'il y a une moto du futur qui est arrivée il y a déjà très très longtemps. Je pense depuis 2015-2016 elle est là. Mais je vais enfin pouvoir l'acheter parce que j'ai un million de dollars. Allez les gars, il y a deux petits mecs là qui vont arriver. On va voir quel musée. En plus ils sont en hélicoptère de l'armée. Ils ont volé un hélicoptère de l'armée, quand <rire> Quoi ils l'ont acheté Mais bon, euh, ça doit coûter cher. Hein. Je pense aussi un million de dollars. Allez c'est bon, on va y aller. Et dans le musée en fait, il y a un nouveau truc. Le nouveau truc il est juste là. On va voir il y a un revolver le revolver de la moitié allez on va le prendre et voilà il est là il est juste là je l'ai équipé donc le revolver il tire comment ouais il fait des petits bruits là comme ça le revolver il est quand même stylé hein, on va, on va pas se mentir malgré le gros bruit qu'il fait d'ailleurs j'ai aussi pu le tester avant il fait en fait 25 dégâts 25 dégâts c'est quand même beaucoup avec le Uzi par contre le Uzi qui coûte de, de l'argent il est dans le gun shop voilà dans le shop de gun <rire> Oh mais non ils sont partis Ah non il est là Il est quelqu'un juste ici Je pense qu'il est revenu Parce que je voulais pas me laisser quand même C'est parti On va pull le lever Pull le lever ça veut dire baisser le levier J'ai baissé le levier Let's go on va aller au musée Enfin non euh, on va on va aller dans notre base de volcan. Oh, par contre, il y a des petits problèmes avec les rampes. Hein, parce que les rampes, je trouve qu'elles me rejettent un peu de trop là. Parce qu'en fait, à chaque fois que je veux aller sur les rampes, les rampes me jettent. Voilà, c'est bon. J'ai combriolé le musée et j'ai reçu 6400 dollars. D'ailleurs, let's go. On va changer ses vêtements. Donc, tant tant tant. One et Ici, pas je suis encore et toujours One Punch Man C'est super D'ailleurs je me demande pourquoi One Punch Man il ne One Punch pas les prisonniers Parce qu'en plus il peut voler Mais qu'est-ce qu'il faut dans une voiture qui va à 200 km heure Alors que lui clairement il peut aller à 1000 km alors je pense ouais. Je pense bien Oh il est là Non mais franchement le Uzi il est trop claqué Enfin non il est pas claqué il est pété carrément Non mais attendez mais c'est quand même abusé tous les dégâts que ça fait Ça fait genre 130 dégâts en tout avec un, juste un chargeur bah, Franchement j'adore ça Ça tant mieux hein, parce que contre les policiers, il y a rien de mieux que ça Allez on va braquer la bijouterie Let's go Depuis la dernière fois que je fais une vidéo sur Jailbreak Vous avez remarqué que la bijouterie aussi elle s'est améliorée Parce que si vous regardez comme ça là Ça a beaucoup changé oui Ça a beaucoup beaucoup changé Même les graphismes ils ont changé hein, d'ailleurs Ok, vous ne l'aurez pas remarqué. Du coup let's go Oh j'ai 4500 Allez 5000 c'est bon, Trois diamants ça compte comme 500$ d'accord, d'accord, d'accord on y va, let's go, on va s'échapper d'ici il y a un diamant ici, un gros diamant mais il donne pareil que trois diamants du coup voilà de toute façon je peux pas la ramasser parce que j'ai déjà bon sac qui est plein, oui bon sac invisible il est plein <rire> oh, il est en train de camper, je me demande du dieu. elle est là <rire> je l'a encore tué non, mais Misky, c'est la troisième fois que je le tue là dans la game. Et du coup, on va aller déposer ça tout de suite à la base. Allez, on va rentrer. Et c'est bon, j'ai déposé ça, alors que je viens juste de rentrer dans la base, c'est très bizarre. Et du coup, on roule tout de suite, dès que j'aurai un million. En gros, à l'instant. 3, 2, 1, c'est parti. Et donc, bah, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai 999 832 dollars. Et du coup, pour la finale, on va braquer Asimo 3089, le créateur du jeu, ouais. Allez, il n'a plus d'argent. Un barip, un alors, il n'a même plus d'argent. On va prendre un airdrop. Un airdrop, c'est un truc qui tombe du ciel, en fait. Oh, attention, il y a policier dedans, c'est bon, j'ai tué, Je suis un policier, c'est cool, nice, oh, voilà c'est juste là, allez, on va prendre ce truc là, comme vous pouvez le voir c'est un brief case oh que juste un policier, de là. parce que, yes, j'ai un million, 1332, super, ouais. maintenant, let's go, on va aller acheter cette petite moto, la moto du futur, de base elle s'appelle la Volt Bike, en gros, la moto électrique, mais bon, on va appeler ça la moto du futur, parce que ça ressemble clairement à une moto du futur, on est d'accord, <rire> Allez, on va acheter ça, direct, c'est parti, Interdriver, attention, tous mes cash vont s'écrouler là, il ne me restera que 1332$, dollars. 3, 2, 1, c'est parti, d'accord, on a acheté ça, on a acheté la moto du futur, d'ailleurs, on pouvait aussi acheter le Monster Truck, bon, le Monster Truck, il est bien, mais c'est le premier truc à million qui est sorti, du coup, il est pas du tout nouveau, et après, il y a aussi l'armée de l'hélicoptère de l'armée, l'armée de l'hélicoptère, attention, on va prendre ça, C'est parti, on est bien mis là. Wow, ah, je savais même pas que ça faisait de bruit en fait. Oh, ah ouais, ça fait. waouh waouh waouh, wow. Je fais des saltois arrière là, <rire> sans m'en rendre compte. Allez, c'est parti. D'ailleurs, on va aussi un peu customiser ça. Je sais pas si on peut améliorer le moteur et bon Ah non on peut pas améliorer le moteur mais par contre la texture aussi La texture, la texture, la glace c'est plus stylé on est d'accord oh, Je trouve que c'est plus stylé la glace Et après on peut aussi mettre le body color Bon le body color on va le laisser en bleu Mais juste pour vous dire hein. bah là on peut le mettre en jaune, en rouge etc Moi je vais le laisser en bleu hein. ouais. bah, Allez comme ça, allez on va quitter ce garage ouais, par contre en arrière c'est un peu chelou hein. Waouh oui quand même <rire> Mais en fait c'est clairement la moto du futur parce que là <rire> Ça saute Ouais, Comment on peut le voir. Vous savez quoi il va, faire Avec le sniper. Wow Ah, je ai fait à eux de 80 dégâts oh, mais le sniper, franchement, il est trop cheat. <rire> non mais là, on peut pas dire qu'il est pas cheat, <rire> franchement. Le sniper, il peut traverser le mur, hein. Voilà, je tiens à vous le dire. Et il peut aussi traverser le corps. Il avait de, de plus en plus de dégâts euh, quand vous êtes de plus en plus loin, je pense. Ouais, vu que là, j'étais plutôt de près, ça fait 47 de dégâts. Mais s'ils sont à 1 km là-bas, je pense que ça fait 150 de dégâts, hein. clairement. Allez, on va juste tester cette petite moto. Ah oui d'accord, elle peut escalader les montagnes <rire> What Oh mais c'est trop stylé What Elle l'escalade les montagnes et tout Oh les gars j'aimerais tellement avoir une moto comme ça dans la vraie vie <rire> Ça trop bien, ça c'est plus une moto hein. d'accord, c'est speed en moto D'ailleurs on peut aussi échapper, aux policiers très facilement Genre là, imaginons il y a des policiers partout aussi On va par là euh, bah c'est bon, elle aura déjà échappé là ils aiment plus où on est. Au pire, s'ils sont juste ici dans le lac, c'est bon. Vous sautez au-dessus de la montagne, comme ça, c'est bon. <rire> vous vous cassez <gâchez> tranquille quoi. <rire> non, mais franchement, elle est trop cheat cette moto. Elle est trop bien. Non, franchement, je regrette pas du tout mon achat. <rire> mon achat d'un million, je ne le regrette pas du tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner et à activer la cloche notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortent. Il y a deux vidéos qui sont juste ici. N'hésitez pas à vous abonner aussi en cliquant juste ici et payez et sur ce point je vous dis à d'autres prochaines vidéos Ciao tout le monde et peace